Sur la pagina du traducteur, cliquez sur « Générer un bouton ». l'adresse de votre site. Vous la langue d'origine, la langue des sortides, la langue des bendel, la couleur des fonds de votre bouton, la couleur de Si Vous voulez que l'anglais angles l'arredondissement. Vous et les autres paramètres comme le texte du bouton, la naute, la largue, la couleur du texte sur « Genera » et avec une bouton qui correspond à vos spécifications, amène un code et une copie à copier pega à l'endroit de votre site où vous voulez afficher le bouton. Si vous agrada le mieux d'utiliser une image, vous pouvez mettre « Fond transparent » et « passe de bordadur »,« Escafaits le texte » et « Pégats l'adresse de l'image ». Attention, vous ne pouvez pas un fichier, car vous pouvez mettre l'adresse d'une image qui est déjà en ligne. Donc vous spensats à la berça première sur votre site web et récupéra son adresse la marque dans le formulari. D'intrins l'adresse de l'image, cliquez sur « Genera » et à ben une boutou à avec la forme d'une image, avec un nom codi code à copier à pega